Ma petite Chloé, avec un cœur. Euh, je vais pas te faire un roman, parce que je suis nul pour ça. Smiley tire la langue. Ça fait à peu près dix ans qu'on se connaît. On a eu des hauts, des bas, mais sache que pour moi, ça n'a plus aucune importance. T es une fille géniale, adorable, qui me fait beaucoup rire. Souvent pour de la merde d'ailleurs. Mais, me... mais c'est pour ça que je t'aime. J'ai vraiment passé des moments extraordinaires avec toi. Je sais que tu ne te rappelles pas quand on dansait sur la plage comme des gogoles. Moi quand j'y repense, ça me fait trop rire. Tout ça ne, ne sont que de bons souvenirs, puis j'en passe parce que j'aurai jamais la place de tout écrire. Bref, je t'aime beaucoup et je tiens vraiment à toi. Love, love, love, love, ma Chloé. Coeur, coeur, coeur, cœur. Euh, bah c'est mignon. C'est super mignon, une déclaration d'amour, parce qu'on ne dit jamais je t'aime à ses potes. Voilà, c'est des filles, mais je ne vais pas commencer, mais... On dit jamais je t'aime à ses potes, alors que c'est les seuls on... qui nous lâcheront jamais. Enfin... Alors qu'on peut dire je t'aime à des gens qui sont de passage. Alors que, ouais. Parce que là, c'est marrant parce qu'ils parlent de la plage, tout ça. <rire> c'est super mignon qui. Ouais. La plage, euh, entre amis, euh... il enfin, faut le faire, quoi. C'est tout prix le faire parce que c'est. C'est genre euh, un endroit où. Où tout est vide et, et euh, que du sable et juste l'amitié qui remplit les vides. T'as déjà fait des déclarations d'amitié hein Bon, on, on, on dit je t'aime comme des, comme des mecs, quoi. on s'insulte, euh, on, on se bagarre, euh, je sais pas. C'est plus... Euh, pas. Non, je t'aime comme ça, non. J'ai jamais fait un texte comme ça à un pote. Quoi. Mais... Euh, mais on, on se comprend.